Parce qu'on est tous coupables. 7 milliards de coupables, les consciences éclatent quand les coups partent Dans ce boulag mental, je garde la mentale Écoute l'ami, l'homme est capable de provoquer des tsunamis lamentables L'état d'esprit qui nous fait perdre, le goût de l'avenir rafalé Nos idéaux salam sur des rades, marée où on navigue, start de Noé et Troué Par le plutonium que l'on fabrique, chaque brique s'imbrique dans le monde Quand le mal s'invite, triste fable, hérité, fragile casseau du sable, érigé La vérité ne tient qu'à un fil, c'est vérité L'humain tournoi du mauvais côté, de l'éternité Dans la tourmente, une dernière fois, une dernière clope, une dernière croix, encore Accor, accord, dans ce décor où 7 milliards de coupables Sont dirigés par une poignée d'humains qui risquent des plans et qui parlent tout bas Beaucoup pètent les plombs, pètent une soupape gros sont ceux qui veulent finir dans un pavillon Mais préfèrent avoir le couteau sous la gorge que nos le papillons papillon Les cerveaux chauffés éclatent sur le béton Les soucis pleuvent par millions quand 7 milliards de coupables Incapables de faire l'homme est à coups bas Se tirent dans les pattes et n'arrête pas de se faire des coups bas On est tous coupables Fais pas le prêcheur, n'en pas un jour porter le costume de l'oppresseur. Fais pas le prêcheur, on a tous un jour porter le costume de l'oppresseur. Fais pas le prêcheur. 7 milliards de blaireaux et si peu de héros, que pourrais-je dire de plus qu'a pas dit le frérot Hérode? Mes négros font des suites, dreams comme Annie Hérode. Dans un profond sommeil pendant que leur vie s'érode, je dirais une taf de Bouddha. <rire> L'inspiration me fait vibrer dans une autre dimension 7 milliards de drogues, 7 milliards d'addictions Chacun sa dose et tous vivent dans la même fiction Fixe ton regard sur l'essentiel Fixe ton objectif, la limite c'est pas le ciel. Éphémères sont nos vies, la cause Bayer, Monsanto et Sanofi. 7 milliards de coupables, dont bah. moi sur le banc des accusés, transpirant le de toutes parts. Part, cherchant mon bluff pendant que le propre me regarde. La regarde d'or, tous débiles, des qui mènent la danse. Début, c'est le débile. Je me fais l'avocat du diable comme d'Ardeville. On est tous coupables de ne rien voir quand le mal domine. On est tous coupables.